Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au seedball. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est bizarre comme nom. Oui, peut appeler ça aussi des bombes à graines. Là, euh... c'est déjà un petit peu plus parlant. Bien sûr, des bombes à graines. Mais alors, des bombes à graines, <rire> ça explose Presque. Ce sont des bombes qui sont lancées après être façonnées pour végétaliser les endroits un peu trop urbanisés. Et je suis avec Alexandra du site Alexa et ses fraises pour nous raconter tout ça. Oui Allez, go Alors là, on est où, Alexandra Alors là, on va dans mon potager euh, d'hiver, donc qui n'est pas beau. Et on va aller euh, dans mon tas de compost, ah. où je vais récupérer le compost pour faire les bombes à graines. Vous pouvez aussi utiliser du terreau. Là, moi, je profite, en fait, d'avoir mon compost pour pouvoir le prendre. Bon, on essaye de trouver des voisins qui ont du compost, quand même. Oui. Plutôt que le terreau. Oui, c'est sûr. Si, si, si. Dans une cuillère de compost, vous avez 7 milliards d'habitants autant que sur toute la planète. Donc c'est pour ça que Mathilde, elle dit que c'est mieux d'avoir du compost que du terreau. Donc je mets 10 cuillères de compost ou de terreau. Alors moi, je prends des cuillères, c'est ma base, hein, mais c'est une dose, quoi. Toi, alors, tu t'amuses à lancer des, des boules dans les champs. Oui, bah alors c'est surtout avec mes enfants. <rire> Ça, ça amuse beaucoup les enfants et en même temps ça permet de les sensibiliser à la préservation de l'environnement et à leur expliquer pourquoi c'est bien de faire des seed balls, euh, notamment pour les abeilles qui sont en voie de disparition. Et là nous allons, après avoir pris les, les 10 doses de terreau, vous verrez que j'ai choisi des graines mellifères qui justement ont de très bonnes qualités pour le pollen et le nectar. Mais vous pouvez prendre des graines de ce que vous voulez, même des légumes, ça fonctionne aussi. C'est quoi les graines mellifères, Alexandra Alors, les graines mellifères, c'est celles qui ont une très grande qualité au niveau de leur nectar et de leur pollen. Ça aide les abeilles à se développer et à se nourrir. Si tu as un jardin et que tu pas de terreau, mais que tu as juste de la terre, ça, ça peut marcher Oui, ça peut marcher, mais c'est mieux de, de prendre une terre quand même assez riche. Donc ça, c'est mon tas de compost. Là, vous avez des épluchures d'oranges parce que, oui, nous pouvons mettre au compost les oranges, les agrumes. Tout ce qui vient de la terre, retourne à la terre. Seul truc, c'est que je vous déconseille très fort de mettre des capsules biodégradables ou compostables. Parce que ça ne se composte pas. Journaliste de terrain. Hop. Voilà. Alors, Alexandra, pour faire les seed balls, qu'est-ce qu'il nous faut Du terreau du compost, 10 doses. De l'argile, 8 doses. Et deux doses de graines que vous souhaitez et après vous vaporisez un peu avec de l'eau Une bonne activité à faire avec les enfants aussi. Oui, au début du printemps. Parce qu'il faut savoir qu'Alexandra a une, un site qui s'appelle Alexa et ses fraises, je l'ai dit dans ça. la présentation, et tu organises des ateliers pour les enfants oui, c'est ça. Des ateliers de sensibilisation à la préservation de l'environnement. Donc Les seedballs, ça en fait partie. Les enfants, ils mettent la main dans la terre, ils sont au contact de la nature. Donc ça, c'est très bon déjà. Ça a plein de vertus. Et en même temps, ça permet de les, de les sensibiliser en s'amusant au fait que bah, de préserver la nature, les insectes pollinisateurs, etc. Et donc, on peut développer sur le sujet en, en expliquant c'est quoi un insecte pollinisateur, à quoi ça sert pour qu'on en a vraiment besoin. Donc les insectes pollinisateurs, c'est c'est quoi C'est les abeilles, mais ça peut être aussi les mouches. Je pose les questions qu'il faut pour que tout le monde comprenne, même ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs du sujet. Mais on entend beaucoup parler des abeilles, puisque comme elles sont... Euh... Mais il n'y a pas que les abeilles. Non, ça même les mouches, <rire> c'est des insectes pollinisateurs. D'accord. Mais là, c'est vrai qu'avec les graines mellifères, ça permet euh, d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une bonne qualité de nectar ou de pollen, donc ça favorise le travail des abeilles, la reproduction. Allez Mathilde, c'est à toi. C'est à moi, je mets les mains dans la terre Voilà, tu vas me dire si c'est assez humide pour faire une boule ou pas encore assez, et dans quel cas je rajoute de l'eau. Ok. Alors, je pense que c'est pas... Assez, assez humide. Tu ah, oui. les lances où les boules On peut les lancer vraiment où on veut. Ouais. Si on a des espaces verts, bah, pourquoi pas. Si dans la ville, si on est dans une ville euh, très urbanisée, on peut en mettre au pied des arbres. Les lancer pas sur les gens, c'est pas oui. sympa. Non. Ouais. <rire> Comme une boule de neige. Et eh ben c'est pas mal. Très bien. Je vous montre notre travail d'équipe. Voilà, hein exactement. Est-ce que on se fait pas une petite photo là Comme ça. Ça y est, je suis lancée, je suis lancée. Oula, elles sont collantes. Ça. Tu m'as dit de rajouter de l'eau. Ah oui, il y en a beaucoup là. Sinon, si vous, bien sûr, si vous avez trop d'eau, vous pouvez remettre un peu de compost ou de terreau. On a presque envie trop de contente. les manger. Ouais, vas-y, vas-y. Je te regarde. Non, non, c'est toi bon. qui découvres tout ça. Ouais, mais bah eh ben, j'ai l'impression que c'est pas très bon. J'ai une intuition comme ça, non Ah, mais c'est mignon cette boîte. En fait, j'avais préparé avant la vidéo des petites boules pour que vous voyez en fait au bout d'une journée comment elles étaient. Donc elles sont devenues un petit peu dures. Je peux toucher Oui. Et puis là, c'est le moment en fait où on peut les lancer. Et idéalement, lancez-les un jour où il ne va pas tarder à pleuvoir. Comme ça, ça se dissout et c'est là que ça peut pousser correctement. On a vu que le terreau, on pouvait le prendre dans ton jardin. Donc oui. on va donner ton adresse, hein, comme ça euh, <rire> les gens pourront servir directement. Exactement, c'est vrai. Je vais laisser un seau à la porte de chez moi où vous pourrez venir chercher <rire> le compost. Trêve de plaisanterie. Euh, Téro, le compost, on a vu oui. où ça se procurait. Mais euh, l'argile euh, Dans un magasin bio, vous le trouvez très bien sur Internet. Même peut-être dans les, dans les magasins de loisirs créatifs, parce mmh. que avec l'argile, on fait aussi la poterie, etc. Donc là, j'ai pris de l'argile verte. Mmh, J'adore, les mains dans la terre, <rire> ça fait du bien. Retour aux sources <rire> Ces graines-là, alors, euh, graines mellifères. On les trouve où Oui, on les trouve où euh, Alors, moi, je les dans ma jardinerie. Okay. Tout simplement. Oui, oui. Bon, ça se trouve facilement Oui, oui, très facilement. On va lancer tu les veux, boules tu, Voilà, on va lancer les boules. La, le reste, tu peux l'emmener pour oh, fleurir euh, en région parisienne. C'est non <rire> Je vais aller euh, semer de la nature euh, en zone urbaine. Bon, Alexandra, on peut te retrouver euh, sur ton site. Oui. Alexa et ses fraises. Oui, c'est ça, ou sur Facebook ou Instagram, du même nom, Alexa et ses fraises. Très bien, comme ça tu nous donnes d'autres astuces pour préserver l'environnement tout en s'amusant avec les enfants. Dernière question, Alexandra, à quel moment c'est mieux de semer euh... Idéalement, c'est le début du printemps, vous pouvez le faire tout le printemps, mais comme maintenant on a des périodes de canicule, euh, avant l'été, eh ben, c'est mieux de le faire avant parce qu'avec l'argine, en fait, vous risquez que ça devienne trop dur et que ça ne, ne pousse pas. Allez, début du printemps, on s'y met. Ok, bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez apprendre plein de choses et surtout que vous allez pouvoir reproduire vos seedballs à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram, sur Facebook, la page Les bons plans de Mathilde. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous, abonnez-vous sur YouTube, vous cliquez sur la cloche pour activer toutes les notifications, comme ça vous serez au courant dès qu'une vidéo va sortir. Vous pouvez aussi rejoindre le comptoir de La Débrouille, c'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans. Et sur ce, nous, hein, on vous laisse, on va aller lancer un peu plus loin nos bombes à graines. Oui. N'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Évidemment. Salut Salut, à bientôt Top C'est toi qui ne dis pas sur la caméra Essaye de viser la fleur jaune. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, écoute. Bon en fait l'idée c'est quand même de les envoyer un petit peu plus loin que ça j'imagine.